XO, tiens c'est pas une nouveauté des abonné, abonnés ça ah j'avoue je vous tease, mais on y est bientôt, d'ailleurs ça me fait chaud au cœur. C'est arrivé tellement vite et tant qu'on parle de YouTube, j'aimerais vous partager une chaîne du tout nom de Tamachi TV. J'ai vraiment kiffé direct, sur cette chaîne tu trouveras des tops originaux sur les mangas et faites-moi confiance. La qualité est au rendez-vous, et ce tellement que son nombre d'abonnés en devient scandaleux. Donc les gars, et les filles aussi parce que selon mes analytics blablabla, bla, bla, bla. bref, allez voir. Vous retrouverez tous les liens facilement parce que je les calerai un peu partout, et bref, bienvenue dans le react numéro 2 sur Fairy Tail. Sur ce, c'est parti vous connaissez les fameuses règles et là vu que c'est connu on va pas s'embêter avec le résumé Aujourd'hui on va réagir à un commentaire sous une vidéo de Deno's, écrit par Tokyo Ghoul Que je remercie bien évidemment ce commentaire, je vous le lis. Fairy est injustement critiqué, certes il a des défauts, mais ses nombreuses qualités rattrapent le manga. Beaucoup de mauvaise foi de la communauté otaku. En effet, ils suivent comme des moutons, comme dire la prélogie Star Wars c'est nul pour faire le mec qui s'y connaît. L'auteur a toujours précisé que Fairy est un manga de détente. De plus, l'anime, comme pour One Piece, ne rend pas hommage au manga, mais le rend plus enfantin. Lancez-vous sur le manga. Problème de fanservice Non. La couverture du tome 1 montre une lucie sexy et les premières pages du manga le confirment. Ferritel sera composé de beaucoup de scènes hautes et d'allusions sexuelles. Où est le problème L'auteur ne s'en est jamais caché, au contraire, il aime dessiner ça et il assume. Le service, c'est par exemple Oh tiens, Nami qui prend une paire de poitrines à chaque arc et qui perd de plus en plus de vêtements, désolé les fans de One Piece mais là c'est du service. Le pouvoir de l'amitié pose problème, sérieux, tous les shonen en possèdent, le Gan-Ti-Dama de Goku, les transformations, les power-up de Naruto, etc. Faut arrêter avec ça, c'est bien amené dans le manga, c'est le principal. Un scénario pas assez développé euh... Fairy Tail ne s'est jamais pris au sérieux, comme un Death Note. Bordel c'est pas les mêmes thématiques, les mêmes enjeux, là c'est un putain de bon divertissement dans un univers génial. Et les personnages sont complètement ouf, gros coup de cœur pour le fucking luxus. Les dessins sont juste magnifiques, les pages super rythmées et on s'ennuie pas avec un tome de Fairy Tail. L'anime est excellent, OST, opening, animation, bien qu'il n'atteint pas la puissance du manga. L'intrigue est super intéressante, et Dragon Slayer, les secrets des héros, bordel quand on découvre leur passé tragique, c'est complètement fou. Un grand kiff, très prenant et émouvant. Les mages du conseil, super idée, pareil pour les quêtes. Et tout le fil conducteur de l'intrigue, où même après 50 tomes, on a des révélations avec Luxus et sa famille, l'origine de Fairy Tail, les armes secrètes du conseil, le passé de Grey, d'Erza et de Lucy, ou encore celui de Elfman, Happy, bref, un bonheur. La vérité sur Natsu et sa famille, sur les dragons, sur l'origine de la magie, etc. L'humour est génial, mais les moments sérieux sont très présents aussi. Quand certains disent que l'auteur fait pas grand-chose, juste au regard de l'arc des grands jeux magiques, le mec a créé une cinquantaine de personnages avec chacun un kara design qui déchire, des magies uniques et une histoire de fou, seulement pour un arc. Du voyage dans le temps, la découverte de plusieurs guildes des guildes noires découvertes d'autres pays, plein de lieux différents à chaque arc, des tournois originaux, des personnages complètement classes, la découverte de leur passé tragique. Vérité, le mérite d'être connu beaucoup plus que cela. Un très bon manga que beaucoup crachent à la gueule sans véritablement s'y être intéressé, mais juste pour suivre le mouvement. Dommage. Comme vous pouvez le voir, c'est un commentaire très complet et bien écrit, alors on va décortiquer tout ça. Alors pour commencer, je suis totalement d'accord avec ce qu'il dit concernant l'influence. En effet, beaucoup se contentent de suivre le mouvement sans même avoir lu le manga au moins jusqu'à la moitié ou l'anime jusqu'à la fin du tournoi. Ensuite, oui, Fairy Tail est un super manga pour se détendre. Et d'ailleurs, j'adorerais me poser devant un épisode en revenant des cours, car tu te prends pas trop la tête et c'est vraiment cool. Pour ce qui est du fanservice, bah, je comprends pas trop qui ça gêne honnêtement. Bon, après c'est clair que j'ai pas trop kiffé voir Erza en mode Neko Bikini ou je ne sais quoi, mais arrêtez avec ça on s'en fout du fan service et c'est pas un argument. Oh, et comme il ou elle le dit... Non, on parle pas de One Piece Pourquoi Bah t'es pas à jour Ah ouais, c'est pas bête ça. Le pouvoir de l'amitié. Ah, ça j'avoue, c'est assez chiant. Mais encore à cause de l'influence, c'est devenu l'un des plus gros arguments contre la série. Sauf que ce que le cuisto otaku ne vous dira jamais, c'est que Goku Super Saiyan, c'est aussi du pouvoir de l'amitié. Pour ne citer que ça, évidemment. Donc ouais, là encore, c'est juste l'influence. Pour le scénario, qu'est-ce que tu comprends pas dans détente, bordel Bon, j'avoue, ça excuse pas grand-chose, et c'est sûrement l'un des rares points sur lesquels je donnerais raison aux détracteurs de Tale. Car le scénario est entravé par du superflu, comme par exemple le fanservice, bien que, je le répète, ce ne soit pas un problème, enfin du moins pas pour moi. Mais en gros, l'auteur se perd un peu dans diverses choses qui ne servent pas à grand-chose, et on peut voir que c'est pas un maestro concernant la rédaction d'une histoire. Oui bordel, l'anime est excellent, d'un point de vue purement superficiel. L'animation, les OST, les personnages, les combats, oh les combats, et les boobs, bref, oui, Fairy Tail, c'est lourd de ouf. C'est clair, dans Fairy Tail, il y a des supers idées, mais ici, j'ai pas le temps de vraiment plus développer. CF le commentaire. Ceux qui disent que l'auteur fait pas grand chose, vous êtes cons. Ouah, wow, je me sens libéré d'un coup. Et pour finir, il ou elle a raison, Fairy Tail est un très bon manga que beaucoup insultent sans jamais s'y être vraiment intéressé. Et c'est bien dommage. Bref, c'est la fin de cette vidéo si vous avez eu un aperçu de ce que vont donner les vidéos après les 100 abonnés, c'est-à-dire un format légèrement plus long, des vidéos plus belles, plus faciles à consommer, ainsi qu'une meilleure qualité. Mais bon, on parlera de ça en temps voulu. Je m'excuse avant de ce sujet qui ne me paraît pas des plus originaux, mais c'est un react, donc ça le devient. Sur ce, vous savez ce que vous avez à faire, n'oubliez pas Tamachi TV, ciao Oh, et désolé pour l'absence, je m'expliquerai plus tard.